Le gardien Sefouin, ce sera une balle certainement en cloche, en cloche au point de pénalty pour le MC Oran. Allez, le coup franc au point de pénalty et ce sera pour personne directement pour le gardien Sefouin qui va pouvoir relancer sur Terbah, Terbah qui joue avec. Euh, Zawi, Zawi Terbah est la faute du jeune Leïk sur Terbah. Et la remise en jeu sera pour la Gestaura avec euh, Beyaï. Ce sera un long ballon. On va aller chercher euh, Aoudou. Et ça ne passera pas. C'est coupé par Dagoulou. Au milieu de terrain, Amarani qui avait récupéré, il joue avec Bagnato, Bagnato qui a le ballon. Bagnato qui voulait euh, essayer de dribbler, il ne passera pas devant le numéro 27, Zawi. La relance de Saïdi, Dagoulou. Dagoulou, Dagoulou qui lève la tête, qui cherche une solution, il revient derrière avec son défenseur. Belabes. Belabès Dagoulou, Dagoulou, Belabes. La ben baisse qui va certainement changer de côté. Non, il revient vers son gardien, Dahman. Dahman qui va se dégager loin, loin devant. Et ça n'arrivera pas pour Nate Swimen. C'est récupéré par la GS Aura. Ah, il a été joué jouer à la pichenette. Il a perdu le ballon, récupéré par Amran. Amran qui écarte là-bas là, sur son coéquipier Mais Nester le centre et Bagnato. Ah, qui, a, qui a raté cette action, on le revoit ici à des cheveux et le gardien donc, c'est qui laisse cette balle sortir en 5m50 pour euh, donner de l'air pour l'instant, c'est le MC Oran qui pousse un petit peu en ce début de première période 51 e minute de jeu toujours ce score de 2 buts à 0 pour euh, la Gia Staura Et la touche. En faveur des locaux. La remise en jeu. Loin devant. Et la pote. Petite poussette de Aoudou Sur euh, la baisse. D'Agoulou. D'Agoulou. Qui garde le ballon. D'Agoulou qui écarte. Euh, C'est bien remis. Et bon retour de la défense. Qui dégage cette balle en touche. Saïdi à la touche. Il joue avec... Euh, Naïs Limène, ça et ce sera une sortie.